Je viens, j'aime bien dire bonjour, J je vais vous proposer l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 26 juillet. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 26 juillet Commençons par le gros morceau du ciel, c'est le soleil. Le soleil, hein, c'est cette force de vie, de vitalité, ce qui nous apporte assurance, chaleur, confiance en soi, disponibilité, avoir loin, capacité à être lucide, c'est ça le soleil, toutes ces énergies-là. Le soleil en lion, hein, il démarre à 4 degrés du lion, donc il protège mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes signes de feu en fait. Hein. Et puis également, lorsque le soleil est en lion, il donne un petit coup de pouce, 60 degrés, c'est bon, on appelle ça des sextiles, ce sont des ans qui prennent pour mes Gémeaux et mes Balances. Donc, les cinq gagnants en matière d'assurance de force et de vitalité pour toute cette semaine sont, je le refais, hein, les gagnants quoi, hein, sont mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes Balances. Vous cinq, confiance en vous. On avance, on voit le bon côté, on positif. c'est devant que ça se passe, toutes les bonnes énergies qu'on aime bien, euh, c'est le moment d'avancer on peut. Hein. On fait ce qu'on peu. qu peut, on fait de son mieux, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai en parallèle de ça à la, fin, à la fin, je vous parlerai d'un truc, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux enfin, Chacun son point de vue, mais bon, j'ai deux, trois idées, deux, trois pistes que j'aimerais échanger avec vous. En parallèle de cette condition solaire très, très puissante, en Lyon, chez lui, le soleil rayonne au maximum de sa puissance. En parallèle, allez, ensuite, j'ai Mercure. Mercure, la communication. Mercure amorce la semaine. Il va changer de signe en cours de semaine. Mercure amorce la semaine à 26 degrés du cancer, donc jusqu'à mercredi aux alentours 3h du matin, hein, donc jusqu'à mercredi euh, 28 euh, juillet jusqu'à 3h du matin, Mercure, la communication, en cancer, gagne en fluidité, en intuition, en intelligence émotionnelle, mais il est donc très bon, très protecteur, pour qui Pour mes cancers, je sais que ça se passe, pour mes signes d'eau, mes poissons, mes scorpions, et lorsqu'une planète est en cancer, apporte également cette fluidité en matière de communication parce que c'est Mercure à mes taureaux et à mes vierges. Vous cinq, n'attendez pas mercredi pour dire, pour exprimer, pour faire passer le message, pour le faire passer parfois avec souplesse, avec délicatesse, avec émotion, avec douceur avec finesse, on marche mieux hein, dans ces cas-là. Mercure vous veut du bien. Mais à partir donc de mercredi 3h euh, du mat, hein, quand on se réveille mercredi matin, euh, qu'est-ce qui se passe Mercure passe en lion. Mercure passe en lion, il gagne cette fois-ci beaucoup moins en finesse, faut être lucide, mais il gagne en vision d'ensemble. Mercure en lion, c'est cette disposition que certains ont à, dans une discussion, comprendre tout de suite l'idée directrice, l'idée globale, l'idée générale, une disposition heureuse globalement à verticaliser le raisonnement pour avoir une vue d'ensemble sur tout ce, qu on, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe comme info, on pige assez vite l'essentiel. En revanche, Mercure en Lyon, souvent, a une faiblesse défaut des qualités. Avoir une vision globale, tout de suite comprendre l'essentiel, c'est formidable. C'est vraiment une intelligence globalisante tout à fait estimable. En revanche, du coup, Mercure en Lyon souvent occulte le fait que les autres ont besoin de plus d'éléments pour rassembler les informations et leur vision d'ensemble dit bah, « Attends, t'as pas compris, pourtant c'est du bon sens, c'est comme ça !» Alors que on est toujours gagnant à être pédagogue, hein, redondant ces mères de pédagogie, dit-on. Donc, mes lions, Mercure en lion surtout que Mercure va colorer un peu tout le monde euh, de par son influence, très puissante dans ce signe, à être plus dans le détail, plus dans l'arrondi, plus dans la patience, plus dans l'explication douce, euh, plus prendre le temps de comprendre, de valider et bien sûr, la même longueur d'onde, plein de petites finesses qui, lorsque que Mercure Lyon comprend ça. Il faut prendre son temps, il faut expliquer doucement, gentiment, lentement, avec patience. Ben ça rentre mieux. <rire> tout bête, ça rentre mieux, on mémorise mieux, on comprend mieux, on se braque moins. Pas besoin de lever le ton, ça passe tout seul. Voilà, c'est dit. Donc à partir de mercredi, excellent pour la communication globalement pour mes Lions, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Gémeaux et mes balances. Son réserve de, de cette petite finesse que je vous encourage à pratiquer, qui consiste à prendre le temps d'être sûr que vos interlocuteurs soient vraiment sur la même longueur d'onde. On explique en détail, on valide bien, et à ce moment-là, grâce à ce mercure formidablement globalisant, l'information est formidable, passe très bien. quoi. Voilà, c'est dit. Après, dans le ciel, j'ai autre chose. J'ai Vénus. Vénus, la vie amoureuse, la vie affective. En ce moment, Vénus est en vierge toute la semaine. Elle va rester en vierge toute la semaine. Mercure l'affect, Mercure l'amour, en Vierge, c'est une Mercure qui cérébralise, qui intellectualise, qui, euh, qui se pose 50 000 questions, qui doute euh, parfois en Vierge, euh, est-ce qu'on m'aime, oui, non, enfin, euh, en Vierge, Vénus a besoin de mériter l'affectif, elle est très très sensible à toutes les petites attentions, les petits gestes, les petites choses, on lui tient la main, on, le petit mot gentil, pas trop, hein, pauvre, parce que Vénus en Vierge, elle est, elle est prudente, si on lui balance des grands jeux de tout ça il se méfie, elle dit qu'est-ce qu'il me veut, il va me demander quelque chose, mais Vénus en Vierge, c'est une Vénus à tendance intellectuelle, donc, si on veut avoir de bonnes relations avec Vénus en Vierge, il faut qu'on se parle, qu'on se parle, qu'on valide tous les points de bon sens. tout Et puis, de l'humour en Vierge, de l'humour. C'est ça qu'il faut activer, c'est ça qu'il faut réveiller. Une Vierge qui commence à rigoler, c'est super bon signe. Je vous le dis, hein, comme ça, petit tuyau. Si vous faites rigoler une Vierge, tout va bien. Bref, Vénus, l'amour en Vierge veut du bien à qui pendant toute la semaine En Vierge, bien évidemment, plus de charme, mais également à mes autres signes de terre, mes taureaux, mes Capricornes. Vénus, Trigone, tout va bien. Mes signes de terre sur le plan du charme, de la rondeur, de la souplesse, pff, formidable pendant toute la semaine. Et puis, quand une planète est en Vierge, elle veut du bien à mes scorpions, signes ami, hein, et à mes cancers aussi, les rapports de sextile. Donc, vous cinq, on y va sur le plan du cœur, c'est le moment d'aller de l'avant, de faire avancer des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mars. Moi, Je suis toujours assez. ne intér... peux pas faire autre chose que regarder où est Mars. Mars, c'est la planète de l'action, c'est l'élément déclencheur. Mars amorce la semaine à 28 degrés du lion et à partir de jeudi, il va passer en vierge aussi. Encore un changement planétaire. Il y en aura un troisième, vous allez voir. Mars, l'action, la volonté en lion, la pêche, la pêche, la pêche. Pour qui Pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Encore, vous allez me dire, vous êtes les gâtés en ce moment-là. Donc, on avance, on, on retrousse les manches. Je la fais à chaque fois, mais j'adore cette expression. On y va, on dépote, on va de l'avant, etc. Excellent pour qui Mars, l'action, la volonté. Mes béliers, mes lions, mes sagittaires, toujours les mêmes. Et également mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, vous avez le soleil dans votre zone, force, lucidité. Vous avez Mars, la pêche, et puis vous avez Mercure qui arrive. Et Mercure aussi pour les visions globales. Vous êtes gâtés, mes signes de feu en ce moment. Mes signes de feu et mes gémeaux, mes balances. On être quand même les gagnants cette semaine si on est très objectif. Qu'est-ce que j'ai. À partir de jeudi, à partir de jeudi, Mars c'est un truc qui fait ses, ses, à peu près deux mois par signe, donc c est, c est quand il y a un changement de Mars c'est important. Mars arrive dans le signe de la Vierge à partir de jeudi 29 juillet à 20h34 heure, heure temps sidéral, donc ça fait en gros euh, 22h30 quoi, en gros. Donc à partir de jeudi soir. Mars quitte le lion où il avait cette force, cette formidable puissance pour rentrer dans Vierge où il va gagner Peut-être dans cette disposition à travailler dans le détail, dans la finesse, dans la précision, dans le pointu. Donc formidable Mars en Vierge. Attention parfois à ne pas dépenser une, une énergie trop importante pour soigner des petits détails. On risque d'en perdre la vision d'ensemble. Euh, moi qui suis de la Vierge, j'ai eu à une époque tendance à être méticuleux, perfectionniste, mais c'était c'était trop quoi. Donc faut à un moment j'ai zappé. Hein. Peut-être que j'ai fait une thérapie, ça m'a aidé, et puis maintenant je fais au mieux, je fais au mieux, voilà. Et puis s'il y a une imperfection, c'est la vie, personne n'est parfait. Donc, Mars en vierge, ça donne ça. Ça donne cette capacité à être précis dans l'action et ça va apporter une énergie bien concrète, bien féconde, bien productive à mes Vierges, à mes Taureaux, à mes Capricornes et, toujours pareil, en Vierge, à mes Scorpions, dont c'est la planète maîtresse. En ce moment, on avance mes Scorpions, on construit. Et à mes Cancers, hein, où on, fait, on met de l'ordre mes Cancers. On, on affine tout ce qui doit être terminé et qu'on laisse pas traîner, euh, qui traîne depuis un bout de temps. Voilà pour qui il y a cette belle énergie. On arrive dans les gros morceaux. Les gros morceaux c'est Jupiter. Jupiter Jupiter s'appelle de la chance. J'aime bien regarder Jupiter parce que mais qu'est-ce que c'est que la chance dans mon esprit Justement, c'est un état d'esprit. Voir le bon côté dans les clous, être positif, faire avancer ce qui fonctionne, encourager les bonnes initiatives. Euh... Être jovial, euh, constructif, euh, optimiste c'est ça Jupiter. Voilà ce qu'il influe. Jupiter était dans le poisson depuis la mi-mai, il sort des poissons, il revient, marche rétrograde, il revient en verso à partir de mercredi 28 juillet à 12h44 en temps sidéral, ce qui fait euh, euh, aller euh, 13 14 14 15h quoi, entre 14 15 heures. en fait très précisément, ça ferait euh, je vais pas la jouer vierge. Ça ferait 14h35. En, en, ici en métropole. Bon, plus fort que moi. Bref, Jupiter revient dans le signe du Verseau. Quand Jupiter est en Verseau, donc, jusqu'à mercredi, Jupiter donne un dernier coup de pouce à mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes et mes taureaux. Et à partir de, de donc, de ce, de ce mercredi, milieu de journée, Jupiter retourne en verso et va apporter jusqu'en fin d'année, jusqu'en fin d'année. Donc, il est lent, hein, il fait Il fait son tour en 12 ans. Donc, jusqu'au 30 décembre, quoi. Donc, c'est une période énorme qui s'annonce où il va apporter de la chance et une sorte de protection bienveillante pour, attention, ça, c'est gros, gros truc pour mes versos, c'est chez vous que ça se passe, mes gémeaux, hein, mes balances. Et puis, si une planète est euh, là en verso, elle veut du bien aussi à mes sagittaires, dans la planète maîtresse, et puis à mes béliers. Vous, vous êtes reparti pour cinq mois durant lesquels il faut qu'on prenne de l'expansion et qu'on règle et qu'on voit le bon côté et qu'on avance droit devant de façon positive et qu'on soit bien dans les clous pour pas laisser de marge d'erreur. Et, et ce qu'on construit en ce moment, c'est pas mal, pas mal, pas mal du tout, vraiment, j'appuie beaucoup sur ce point-là. Voilà, sinon, vite fait, je vous fais les trois derniers. Euh, Saturne en verso rétrograde, donc euh, pour l'instant, moi je, je suis surpris objectivement qu'on nous recoince là, euh, voilà, parce que Saturne en rétrograde, normalement, on a une période de paix, donc euh, parfois l'astrologie elle donne des indices et puis on euh, ne euh, fait pas de politique l'astrologie. Donc euh, voilà, donc on est dans des périodes de. de de réorganisation qui sont pas nocifs, parce que Saturne pousse à voir plus loin, plus large, plus profond, donc on est dans ces circuits-là, on ne peut pas être plus précis, objectivement, c'est trop complexe le multifactoriel. Uranus, créativité en verso, donne la pêche, la pêche à mes taureaux, euh, non, Uranus, Uranus, planète maîtresse du verso, actuellement en taureau, actuellement à 14 degrés du taureau, donne cette impulsion constructive à qui À mes taureaux mes capricornes, mes vierges, et puis silent taureau, mes cancers et mes poissons. En ce moment, tout ce qui est réorganisation et des nouvelles m'intéresse, surtout deuxième décan, vous cinq. Après, Neptune, 23 poissons rétrogrades. Neptune, la délicatesse, la finesse, le ressenti, l'intuition, toujours les mêmes. Neptune, troisième des camps des poissons, excellent feeling, le nez, ressentir les choses. Pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, euh, mes taureaux et mes capricornes. Et puis, euh, Pluton, 25 capricornes, celui si là, il bouge pas beaucoup. Hein, petit capricorne, c'est le moment de faire du ménage. Les choses qui arrivent vont être extrêmement euh, constructives. Il faut bien terminer de cliner de ce qui doit euh, passer à la trappe pour passer à autre chose. Allez, je vais terminer par une approche ô combien personnelle de ce qui nous rend heureux extrêmement important ce qui nous rend heureux. J'ai en tête ce, ce, ce truc d'Harvard, je vous l'ai fait dix fois, mais, mais encore une fois, une onzième, ce ne sera pas trop. Quoi. Euh, parmi ce qui nous rend heureux, j'ai la conviction que ce sont des, toujours des petites choses simples. Ceux qui euh, courent après, euh, qui disent « moi je serai heureux quand j'aurai tel gros succès ou telle réussite ou truc important », c'est le meilleur moyen de se casser les dents. Ce qui me paraît le plus fondamental, c'est de de construire au quotidien toutes les petites joies simples, c'est dire bonjour à la voisine, c'est faire un sourire à un tel, c'est passer le petit coup de fil qui va bien, c'est être agréable, c'est prendre ses minutes pour se faire plaisir, c'est euh, un petit geste d'affection avec quelqu'un qu'on aime, toutes ces, ces, ces dizaines dizaines de petites choses-là, rien n'est plus important pour nous rendre heureux, rien, rien, hein rien n'est plus complexe que la simplicité. Et puis, je vais reboucler, hein, j'adore, j'adore je suis désolé, mais j'adore, le, le truc d'Harvard, c'est une étude qui a été faite depuis 70 ans sur ce qui nous rend heureux. Quand on vous en parle, il y a trois postes, trois postes potentiels. Est-ce que ce sont les sous est-ce que c'est la notoriété ou est-ce que c'est autre chose hein, Si vous le connaissez, euh, une petite révision. Donc euh, Harvard dit, enfin, les mecs, ils ont creusé la question, quoi. 70 ans qu'ils travaillent sur le sujet, Pff, ils arrivent à cette conclusion-là, ce, ce n'est pas l'argent qui rend heureux, il en faut un peu pour nos besoins fondamentaux, un peu d'élasticité, un peu de liberté, c'est évident. Mais au-delà d'un certain seuil, ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. Donc ce n'est pas du tout un enjeu euh, de, de bien-être au-delà d'un certain seuil, qui est euh, nos besoins, un peu plus, après ça suffit. Donc, ce n'est pas les sous, on oublie. Est-ce que c'est la notoriété ben, La notoriété, c'est encore pire parce qu'effectivement, ça vénalise relationnellement, ça isole socialement dans tous les cas, vraiment. Et puis, derrière ça, il y a. Ces terriblement addictif, et on a toujours des redescentes dans les phases de notoriété. Il y a un moment où ça marche, ça marche, ça marche, et puis il y a toujours, toujours, c'est comme ça. Et ceux qui ne sont pas construits pour être humbles ou simples, ou voilà, et ben, ils font beaucoup de dépression. Il y a un taux de dépression chez les gens qui ont été mis en lumière dans la chanson, enfin voilà, etc. C'est terrible. J'en ai eu à une époque en clientèle, les redescentes, elles ne sont pas faciles à gérer. Donc, ce n'est pas la notoriété oubliée. No way. En revanche, le seul truc qui nous rend vraiment heureux, j'y arrive. Attention, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous la qualité des relations qu'on entretient avec notre entourage. Euh, S'entourer de gens avec qui on a des bonnes relations, éviter euh, trouver la bonne distance avec ceux avec qui ça passe moins bien, euh, essayer de réduire les obligations quand on est en douleur. Euh, de toute façon, on le sent. Euh, quand on passe une heure avec quelqu'un, si on sort et qu'on a la pêche, c'est génial. Si on sort et qu'on est déprimé euh, à se pendre, c'est qu'il y a un problème. C'est du bon sens, tout ça. Hein. Mais, mais cultivons... Toutes ces énergies positives, de gentillesse, de souplesse, de simplicité, de. de... Et, et, et vraiment, on en a besoin en ce moment de recréer du lien humain, là. C est, c est le... On est, nous, des mammifères sociaux, ça fait des millions d'années qu'on fonctionne sur ce principe-là. Il faut du lien, du lien, du lien. Voilà, c'est dit. Hein voilà, on va dans ce sens-là tous ensemble. Merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils coucous, pour vos gentils messages pleins d'amour, tout ce que j'aime. Et puis, normalement, là, à la fin de la vidéo, je vais faire un truc à partir de novembre. C'est un producteur qui est venu me voir pour faire une tournée en France où on pourra se voir en vrai. <rire> on, on fera un truc sur scène où je vous parlerai d'astro, j'essaierai de lui mettre un peu d'humour, un peu d'humain, un peu de chaleur, de gentillesse, et puis, puis je descendrai dans la salle, tout ce que j'adore faire, faire des profils, des combinaisons, comment ça marche les couples, qu'est-ce qui marcherait pour vous, euh, le partenaire idéal, enfin tous les trucs que j'adore. Et puis, et puis euh, si ça vous plaît, euh, si ça vous fait rigoler, on, vous, je ferai monter un ou deux couples sur scène, et puis je ferai des portraits comparés, c'est vachement projectif en fait. Et puis je vous raconte plein de trucs, quoi, plein d'anecdotes, tout ce que j'aime donc normalement il y a peut-être un petit film s'il arrive à le mettre, à la fin de cette vidéo il y a un petit film qui arrive là, voilà c'est dit euh, sinon il y, un, il y a un lien en dessous euh, Olivier va nous trouver un truc pour mettre le lien en dessous pour pouvoir cliquer, pour avoir toutes les infos mais je vous en reparlerai de toute façon, hein, d'ici novembre on attend d'en reparler, merci merci, merci, à très vite Bonjour à tous, je suis ravi de vous annoncer qu'à partir du 2 novembre, nous allons réaliser un tour de France. Je vais donc venir vous voir et nous allons passer une soirée ensemble. Qu'est-ce qu'on va y faire ensemble durant cette soirée On va échanger sur l'astrologie, on va parler des mécanismes profonds, on va évoquer la manière dont on est construit, comment on peut travailler sur nous-mêmes, c'est des bases du développement personnel, je vais vous parler de la manière dont euh, on projette une image de nous, quels sont nos objectifs, comment on ressent les choses, comment on aime, comment on raisonne, comment on communique, comment on agit et surtout, surtout, comment on crée du lien avec les autres. Eh bien, on va échanger ensemble sur ces points-là et puis, de surcroît, je viendrai avec vous dans le public, vous viendrez aussi avec moi sur scène, nous ferons des combinaisons, nous échangerons, nous, nous verrons ensemble comment à travers un couple, ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne moins bien, comment on fait en sorte d'optimiser nos relations, comment on fait en sorte de tirer le meilleur, la quintessence de nos relations affectives et amoureuses, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on bouge, comment on agit, comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on crée une harmonie avec tous ces éléments, comment est-ce qu'on les synchronise avec ceux qui sont autour de nous, comment on crée une, une, une mise en adéquation de ce que nous sommes, de ce qu'est l'autre, de ce que sont les autres, et comment on fait en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà ce qu'on regardera ensemble. Pour nous retrouver, pour nous voir, en chair et en os, de visu, pour qu'on se rencontre, pour qu'on échange ensemble, le mieux, le plus simple, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien. Enregistrez-vous. Passons une soirée ensemble. Il n'y a que des bonnes énergies.